Je ne connais pas de meilleure solution pour faire changer un gouvernement que de se mobiliser aujourd'hui et dans les jours qui viennent, dans les entreprises, dans les services. À chaque fois qu'il y a beaucoup de monde de mobiliser, on arrive à faire non seulement reculer un gouvernement, et on a des exemples concrets, mais aussi de faire avancer les revendications du monde du travail. Par exemple, la mobilisation 2019-2020 sur la précédente réforme des retraites, heureusement qu'il y a eu des mobilisations, parce que sinon elle serait passée bien avant l'arrivée du Covid. Emmanuel Macron, ce n'est pas, pas un président des pouvoirs d'ASA, c'est un, un président des, des milliardaires. La preuve, on est que notre PDZ nous baratine qu'il n'y a pas d'argent, groupe Casino, et on apprend comme quoi il va se faire augmenter les 72%. Quand on voit que l'inflation, apparemment, va frôler pour 2022 les 8%, vous vous rendez compte, je ne suis même pas capable, en 2022, d'acheter euh, les produits que je vends. Vous savez pourquoi Parce que je n'ai pas les pouvoirs d'ASA. Quand vous êtes payé 1300 euros, en sachant que mon prix, c'est l'ancienne, où il y a 25% des produits sont plus chers que les concurrents, bah, nous, pour nous, c'est pas bon. C'est le président de, de la division sociale. Je gagne 1400 par mois, à peu près. C'est très difficile pour la plupart d'entre nous de finir les fins de mois. Pour des gens qui n'ont pas beaucoup de, de revenus, je pense que les, les vacances, c'est mort, par exemple. À chaque fois, en fait, ils augmentent pour ne pas être en dessous du SMIC les premières grilles salariales. Donc il y a un effet de tassement derrière qui arrive. Et donc, effectivement, pour les plus bas salaires de la grille salariale, c'est de pire en pire. Donc il y a une réelle vraie, vraie inégalité entre les différentes classifications, les différents métiers dans le groupe La Poste. Pendant tout son mandat, il n'a rien valorisé en termes de salaire pour les fonctionnaires, sauf partiellement avec les infirmières, euh, certains cadres d'emploi ou dans la santé. Il y a de fortes des inégalités de salaire, notamment avec les femmes, puisque dans la fonction publique, on a de près 19% de différence entre les, entre les femmes et les hommes dans la fonction publique et dans la fonction publique territoriale. Donc nous, on a besoin d'avoir des salaires revalorisés, euh, notamment pour toutes les filières féminines comme les psychologues, les sages-femmes, les assistantes sociales. Les promesses d'augmentation de la retraite, puisque je suis en retraite, ça ne va pas du tout compenser la perte de pouvoir d'achat qu'ont les retraités. Non, pas du tout. C'est du pipeau, ça. Je suis à la retraite depuis le mois de juillet. Je suis partie avec une perte nette de mon pouvoir d'achat de 800 euros. La réforme, c'est pas que l'âge. Plus ça va, plus les retraités partent avec 1000 euros. Ça ne peut pas aller ça. Donc Moi je travaille dans une banque, donc euh, typiquement par exemple sur le sujet de la retraite, nous on vend des, des produits financiers, donc on se demande qui peut aller dans ces produits financiers vu le, le, les bas niveaux de salaire. Donc encore une fois, on va créer une retraite pour les riches et puis une retraite pour les pauvres avec euh, le, la collectivisation du sujet de la retraite. En réalité, ce qu'ils préparent, c'est une réforme des salaires euh, avec peut-être euh, une augmentation de la part variable, donc pour le coup, plus d'inégalité encore. Et même s'il revalorise, euh, là comme aujourd'hui d'ailleurs, il a revalorisé un indice pour la catégorie C, nous on demande la revalorisation des échelles euh, des salaires, hein, de, quelles que soient les catégories, et le rattrapage, depuis euh, 2010 au moins, euh, des, des rémunérations. Un rôle c'est de former les militants, pour justement qu'ils se mobilisent plus dans les syndicats, c'est organiser des assemblées générales partout, dans toutes les boîtes et dans toutes les collectivités. Il faut faire grève. Cesser de travailler, c'est comme ça qu'on arrivera à faire reculer les patronats. Tant qu'on n'aura pas compris qu'on a besoin de s'unir, quelles que soient nos étiquettes syndicales, on se bat justement pour pouvoir vivre dignement. La CGT peut peser en continuant à se battre dans les entreprises pour bien expliquer la politique de Macron. Et faire en sorte que les travailleurs se réveillent.